Good morning, allez, yiden, et tu seras aujourd'hui, l'Irfoua baruch Baruchemuel Ben Labator Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Massachet Megillapé Gdalet, Mishna Gimel. En porcine et Shema. Ven ovrin l'ifneateva. Ven nos in et kapéhem. Ven korin bathora. Ven maftirin vanavi. Ven osin mahamad ou moshav. « Ve'en birkat ve'tanchum havelim, Principe très simple. 13 mitzvot, 13 occasions, événements ou mitzvot à réaliser en public. En général, ce sera parce qu'il y a un devoir d'être me'kadesh ou sanctifier le nom d'Hachem. Euh, en public, comme par exemple dire le Kaddish, et tout ça, donc ce qu'on va voir maintenant, qu'on va découvrir, euh, 11, plus 2 mitzvot après, on expliquera quand on va la Mishnah, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, donc au total 13, 13 mitzvot à réaliser, où il faut nécessairement 10 personnes. Et la Mishnah commence à me dire, en deux mots quoi, si vous voulez faire une tfila en public, il va falloir 10 personnes pour faire le Kaddish, Baruch -e faire la Gdusha. Maintenant, je vous explique aussi la chose. Peut-être que je fais tout en fait, à l'oral pour le, le, le gros de la Mishnah d'abord. Il y a plusieurs mitzvot lorsqu'on prie en public. Et chacun, c'est une entité différente qu'il faudra 10 personnes. La particularité, elle est que euh, s'il y a quelqu'un qui sort au milieu, tant que la majorité de reste, on continue la mitzvah même si on n'est plus 10. Mais si on passe à l'autre euh, maillon, à l'autre part, euh, l'autre tronçon de, de fila, ou de mitzvah réalisée en public, s'il n'y a plus 10 personnes, on s'arrêtera. Par exemple. La Amida, Shmona la Khazarat Il faut 10 personnes. On ne commence pas à avoir 10 personnes. Si maintenant il y en a un qui se met à partir en plein milieu, mais, mais imaginez même s'il n'est pas fautif, peu importe si c'est intentionnellement, non intentionnellement, il est. C'est un sauveteur du quartier. les amis déjà arrivé, j'avais un ami qui était sauveteur en plein, en plein de filet, il était en train de mettre cette filette. Il, il a reçu son biper, c'était à l'époque il y avait encore le truc, Il a sorti le biper, il a tous les plans, il a vite couru pour, pour sauver quelqu'un. D'accord Il a laissé maintenant, on était en plein de Khazarat on était, on était 10, c'est le 9e. Qu'est-ce qu'on fait On continue la khazartashat. Tachatz. Mais attention, pendant la khazartashat Tachatz, il va falloir faire la Dirkat Kohanim. Ah, Dirkat Kohanim, il faut 10 personnes, il n'y a plus. On a fait la Dirkat Kohanim, il a commencé la Dirkat Kohanim, il a reçu son bipère qui doit partir, on continue. On arrive ensuite, on arrive ensuite à, à la Kriyatat il n'y a plus 10 personnes. On a commencé la Kriyat Torah, ça va bien. On a commencé, il a dû partir, on continue. On finit la Kriyat mais après on ne pourra plus continuer. Selon le cas aussi, il y aura le Kaddish. D'après, il appartient à la mitzvah précédente, donc on pourra aussi continuer, mais pas d'autres mitzvot. Idem aussi, on a le Torah, maftir, il fallait 10 personnes encore supplémentaires, il est parti. On pourra plus faire le maftir, même s'il est parti pendant la de Et qu'on a continué la vous avez compris le principe C'est très simple, pour la plupart des mitzvot. À part ça, il y a... J'aurais préféré faire la Mishnah et puis après vous racontez encore un détail supplémentaire, mais la Mishnah commence par ça. Alors je vous explique très rapidement aussi c'est quoi l'histoire de Pores al-Shema. Il y a une mitzvah de prier en public, tous les jours. Il y a une situation, je crois que c'est plus en vigueur aujourd'hui, je ne sais pas dans la ra. pourquoi c'est pas en vigueur quand ça s'est arrêté, je ne connais pas, mais une possibilité de pores al-schéma. Soit, imaginez on avait 10 personnes, que chacun il a prié tout seul, parce que chacun a vu une heure différente, on ne pouvait pas se réunir. On a pu se réunir que plus tard une fois qu'on avait déjà tous fini la tuyla. On se retrouve à la on dit, eh, regarde, attends, ouais, qu'est-ce qui se passe On a personne de nous a fait la tuyla en public, on a chacun pris de son côté. On a une mitzvah de, de faire. d'être pores al schéma, lire la moitié du schéma, ça veut dire quoi il y en a un de nous qui va se lever. Il va dire un Kadish, il va dire Baréhu. On va faire la première bracha de Yotzer Abbéorot, et après, on lit la création en public. Comme ça, on accomplit une petite mise en public. On a dit Kadish, on a dit Baréhu, c'est ce qu'on appelle être Pores Al-Shema. D'accord Ça n'existe plus à notre époque. Je ne sais pas pourquoi. C'est encore apporté dans, les... dans le Shrana tous ces détails de Pores Al-Shema. Je ne sais plus si c'est si précisé pourquoi, aujourd'hui, on n'a plus le minac de le faire. D'accord Et ça, ça, là, de, de, de nouveau, c'est que si on est 10. Mais si on a commencé, on n'était pas 10, mais on ne pourra pas le faire. N pour sin et schéma. Donc on ne pourra pas être pores et schéma. Lire la, le pras, la moitié du schéma. Pras, ça veut dire moitié, on aura bien. La moitié du schéma. Ou bien, ven ouvrir une fina teva. On ne pourra pas passer devant la teva, c'est-à-dire prier en public. Qu'il y en a un qui va sur la teva et qui va prier pour, au nom de tous. En Tibo. Ve'en n'onsine adkapem, on ne fera pas la nécie adkapem des des cohanim. Ve'en kourin b'Torah, on ne pourra pas lire à la Torah. Ve'en maftirin b'Navi, on ne pourra pas non plus lire dans le Navi. Ta ta ta ta ta et la béa D'accord. Par contre, moins que 10 personnes. Ça c'était pour le premier, la première partie de la Mishnah. Ça nous a fait une misot pour s'ina shma Avrin et fina teva, n'onsine kapem. Kourin b'Torah, maftirin b'Navi. C'est les cinq premières misots déjà en rapport avec les misots qu'on fait en public lorsqu'on prie. A part ça maintenant, il va y avoir euh, 3-4 sur, euh, même 5 choix, sur les Avelim, les endeuillés. Alors là, c'est toute une histoire aussi, on n'a plus tellement l'usage de le faire. On, fait quelques, on a gardé quelques usages aujourd'hui pour euh, ils avaient des usages très très différents à, notre époque, à leur époque pour enterrer les, les morts. Parce qu'ils enterraient les morts, ils faisaient du kavod de, de. lorsqu'on portait le mort. Alors, on transportait le mort, il fallait 10 personnes. Donc, s'il y avait 10 personnes qui étaient là, on faisait quelques mètres, on s'arrêtait, on s'asseyait à quelqu'un, on faisait un respect. C'était pour donner du carode aux, aux défunts. Et puis on se relevait, Imdou, Shvou, Avélim, imdou, Avélim, comme ça on La gamelle raconte. Et on le faisait, je crois, 7 fois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 7 fois, ça passe pas donner le bordel noir. Et, et alors, là, il faut nécessairement 10 personnes. Par contre, si on enterre et a pas 10 personnes, on ne pourra pas faire le Mamadou Moshav. C'est ce qu'on a dit, là, aussi Mamadou Moshav. Il ne fera pas l'usage du Mahamad ou Moshab de dire, asseyez-vous, levez-vous, Mahamad se levez et veut s'asseoir. une Birkat aussi une birkatavelim. Alors là, Birkat c'est, je ne sais pas si s'ils si attendaient la Souda tabra, ça apporté dans la Gma dans, dans tout vote, essentiellement, un peu ici, mais surtout dans le où La Gmail raconte qu'en en fait, on disait une bracha kenegada velim. Il y avait une fois qu'on avait fini, il y en a, je crois qu'il va même prendre un verre, euh, comme on fait un bracha pour en là on fait la même chose après. C'est pas les hommes qui buvaient, mais, non. C'est aussi. Il y avait aussi un premier usage, c'était les endeuillés qui buvaient, les endeuillés les ont le droit de boire du vin, euh, dans la Gemara. Je crois que c'est Mina Ashkenaz, la d'arrêter de boire le vin, mais en théorie, même Shabbat on ne boit pas de vin, hein, parce qu'on est en deuil, pendant la semaine, mais les endeuillés eux-mêmes ont le droit de boire le vin, pire que ça. La, la Gemara la rapporte que le vin il a été créé que pour les endeuillés. Shalom et, mais mikolze, besantechem. Et en tout cas, la Mishnah nous dit que la Birkat Avelim c'est une bracha qu'on faisait en l'honneur des, des endeuillés, et en l'honneur des gens qui étaient venus pour les, leur présenter leurs condoléances, eh bien, on ne dira pas cette birkatavelim. Ou encore les Velim, Ça, on a l'usage encore de le faire, c'est à la sortie du cimetière. Je sais pas si vous avez déjà vu, on se met en ligne et les endeuillés passent devant nous, on leur dit, mais makam, pour les Et alors ça, ça s'appelle faire des chourotes Ou birkat D'accord, ça c'était donc. Ça nous a fait combien de misote. Mamadou Oshav, birkata velim, trois mitzvotes pour les endeuillés, ou Birkat Ratanim, aussi la Birkat Ratanim cette fois-ci, bah, on va un petit peu plus joyeux. La Birkat Ratanim, les Shababrachot qu'on fait, la Brachat de Khatanim, la Shabrachat de Simcha, aussi il faut 10 personnes. Selon le cas, pour les endeuillés, il faut que les endeuillés ne, ne font pas partie des 10. Il faut 10 personnes en plus, pour la Shouroth et tout ça. Tandis que Birkat Ratanim, le, le marié fait lui-même partie de la, de, du mignal. Ven mes mezamnin bechem, et on ne fera pas de zimun bechem, dire, ne va réchalocken, nous ch'apprend on ne dira pas que si, si on n'a si pas les 10 personnes. D'accord Au Bekar Kaot, tish avec Kohen. Maintenant, autre chose, c'est les Kaot. C'est le, lorsque l'on on a sanctifié un champ, et puis maintenant il faut le racheter. Pour le racheter, il faut lui faire une évaluation. Et donc pour, ce, pour cette évaluation, il va falloir qu'il y ait 10 personnes, et dont l'un d'eux soit, soit un Kohen. D'accord C'est des de Psukim, la Torah, les Arach Akohen, les Akohen que la dans parashat où il y a le, les arachines ça s'appelle mishnah comme on l'a appris dans kochim où il faut il faut il faut faire une évaluation des choses et bien il faudra 10 personnes dont l'un d'eux soit un kohen il y a, on parle c'est déduit, parce que dans, dans la arachim de des hommes il y a la, la Torah a parlé des hommes des des champs et des des animaux a, la Torah a mentionné trois fois le mot kohen dans l'un, trois fois le mot Cohen dans l'autre, et quatre fois le mot Cohen dans l'autre, ça fait 10, c'est Cohen. Et puis, ça après, selon des, des, des méthodes de déduction, on déduit qu'on sont tous Cohen, ça signifie qu'on n'est qu'un seul Cohen. Mais Adam, aussi celui qui fait la, le vœu de donner sa propre valeur, il a dit d'Amaï je veux donner ma valeur. Ma valeur qui correspond en fait au marché des esclaves, quelqu'un comme moi, sur ma corpulence, mon âge, hein, et ma capacité, est ce que ça coûte. Je vais donner ma valeur à moi au et bien pour pouvoir évaluer combien est-ce que je vaux. De nouveau, caillots de bagnes, il faudra comme pour les carcarrotes, il faudra 10 personnes dont l'un d'eux soit un cohen. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de C'est la c'est là.